Bonjour, aujourd'hui nous allons comprendre ce qu'est l'encapsulation. Pour cela, on va regarder un exemple de code et l'analyser. Alors, dans ce code, euh, il y a la définition d'une classe rectangle, différentes méthodes, euh, des propriétés, et ici, donc, on a l'utilisation euh, de cette classe. Donc on fait fonctionner. Voilà donc, alors en regardant précisément, ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a finalement deux parties. Il y a la partie euh, classe rectangle, donc qui permet euh, de définir, euh, de concevoir euh, cette classe rectangle, comment elle va se comporter, quels sont ses attributs. Euh, et il y a la partie euh, qui concerne plutôt euh, le développeur qui va utiliser euh, la classe Rectangle, donc qui est euh, cette partie-ci, où là on va, voilà, R.Hauteur, on récupère la hauteur du, du rectangle, R.Hauteur également à 30, on modifie euh, la hauteur euh, de ce rectangle. Alors, pour bien insister, hein, donc l'utilisateur qui de, de la classe Rectangle, lui ce qu'il voit, c'est des services. Donc ces services, c'est par exemple R.Hauteur, donc on va, on va utiliser un setter pour modifier la, la hauteur. R.hauteur, ici on, on accède à la valeur de hauteur. Et ici on accède à la valeur de la, de la surface du rectangle. Donc euh, bah de la même manière, hein, une notation pointée, le, la référence de l'instance point surface, et là point hauteur. Euh, alors donc ça c'est le, le, le point de vue de, de l'utilisateur. Il peut manipuler la hauteur modifier ou y accéder, pareil pour la largeur et il peut connaître la surface. Alors le concepteur de la classe, lui son objectif c'est de, de, de, de fournir des, donc des services alors pour fournir ces services, par exemple pour, pour la hauteur, on va définir, initialiser un attribut privé, hauteur. Cet attribut privé, on va le retourner quand l'utilisateur de la classe il voudra accéder à la hauteur. Et pour la modification de la hauteur, on va faire une vérification voilà, avant de modifier éventuellement cette, cette hauteur. Pour la surface, c'est une autre manière de faire. Là on fait un calcul. Hein, euh, multiplication de deux attributs euh, privés donc c'est différent euh, de la hauteur donc cette manière euh, de concevoir euh, euh, cette classe les choix qui ont été faits ils appartiennent aux développeurs et lui, le but c'est euh, d'exposer des services qui pourront euh, être utilisés plus tard, le développeur, euh, le concepteur de cette classe euh, pourra modifier euh, la manière dont c'est mis en œuvre, dont c'est codé, mais sans changer ses services. Donc l'utilisateur de, de la classe, il aura toujours les mêmes services sans savoir précisément le, le détail de cette, de cette mise en œuvre. Alors c'est qu'il faut bien comprendre. Hein. Donc, pour euh, résumer, donc, les détails de la mise en œuvre. Ils sont donc On dit qu'ils sont encapsulés, sont encapsulés dans la classe rectangle et ils sont donc invisibles à l'utilisateur de cette classe. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.